Oh, go. Mm -hmm. Salut à tout le monde, je m'appelle Ndomo Vilma Vanessa, je suis élève, euh, depuis 2013 j'étais participante à WebDev Foundation et trois ans plus tard je suis devenue volontaire. Euh, en ce qui concerne mon expérience, la première année euh, je n'étais même pas assez intéressée. Mais après, j'ai vu, c'était flattant. Et au fur et à mesure qu'on me parlait du projet, euh, je suis tombée amoureuse du projet. C'était vraiment... En fait, c'était cool, quoi. Et plus tard, maintenant, j'ai dit, ah, pourquoi pas devenir volontaire et faire comme d'autres personnes Et puis, depuis l'année passée, je suis devenue volontaire. Et en fait, j'aimerais bien que... Que ce soit la population bangoua, que ce soit les, les gens du village, un peu de partout, même les, les, les, les Européens, plus pendant les périodes de vacances, soit si ce sont les congés où ils, sont, où ils ont des enfants, qu'ils puissent envoyer les enfants et à participer leurs expériences ou à venir apprendre comme moi. D'abord, j'apprenais, même jusqu'ici maintenant, j'apprends toujours et j'essaie de partager mon expérience avec les enfants. Et j'invite aussi toutes les parents, les mamans, les papas, nos grandes soeurs, nos grands frères, que s'ils ont les enfants à la maison, que de les laisser s'évarder à la maison, à ne rien faire, se balader dans les quartiers, aller s'asseoir n'importe où et raconter du n'importe quoi, ça sera une occasion pour eux de venir, c'est juste un mois, merci. un mois, deux mois, de venir au collège, partager leurs expériences ou apprendre, faire aussi comme les autres personnes, donc c'est en pratiquant qu'on essaye de, de, de, de, de, de juger et Perfumer, c'est son talent de vie. Bon, c'est... On ne dit pas merci. Merci.